Quand les mages aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils virent le petit enfant, l'adorèrent et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis ils regagnèrent leur pays. Si nous faisons toutes ces lectures ce matin, dont la visite des rois mages, c'est parce que l'Église catholique fête ce matin l'Épiphanie alors que nos frères et sœurs orthodoxes fêteront Noël la semaine prochaine, selon l'ancien calendrier Julien de Constantinople. L'Épiphanie. Quand ce nom est connu, il est associé dans l'esprit de beaucoup au roi mage. C'est la fête des trois rois, en Allemagne et en Autriche particulièrement, Dreikönigsfest, une fête très populaire. En fait, expliquait l'inspecteur ecclésiastique Raymond Levy dans une prédication au temple luthérien de la rédemption, il s'agit d'un mot grec qui désigne une apparition subite, celle de l'aurore par exemple, ou celle inattendue de l'ennemi, Napoléon à Austerlitz ou Blücher à Waterloo. Mais ce mot désigne aussi une intervention plus ou moins inattendue des dieux. On a ainsi donné à des monarques, assimilés à des dieux, ce nom, comme les empereurs romains, et ils ont reçu le titre d'épiphane Dans les versions grecques de la Bible, l'Ancien Testament des, te des Septante et le Nouveau Testament, ce mot est utilisé lorsque sont évoquées des apparitions, en même temps que des interventions de Dieu en faveur de son peuple. Et l'apôtre Paul s'en sert pour désigner la venue de Jésus chez les hommes, aussi bien que son retour annoncé pour la fin des temps. Et c'est d'abord en Égypte que l'église d'Orient a donné le nom d'Épiphanie à la manifestation du Seigneur Jésus, et cela pour remplacer une fête païenne célébrée le 6 janvier. Nous, le 6 janvier pour la fête, des, pour le prochain qui est jeudi, pour la fête de Noël des orthodoxes. L'église d'Occident, pour une raison analogue, s'en est tenue à la date du 25 septembre pour fêter du 25 décembre pardon, pour fêter la naissance de Jésus, mais a quand même voulu conserver le 6 janvier et lui a assigné la commémoration de la visite à Jésus des rois mages. Le nom de fête des rois a donc remplacé dans l'usage populaire le nom savant d'épiphanie. Et cette fête de l'Épiphanie est donc, pour les chrétiens d'Occident, l'occasion, comme vous l'avez fait ce matin, d'écouter l'histoire de la visite des mages au petit enfant roi né à Bethléem, en Judée, et de s'interroger sur le sens que nous, croyons, pouvons donner à ce récit. Vous savez que les, ces mages ne sont pas des rois, comme le dit la tradition populaire, mais en fait des savants, persans, arabes ou égyptiens qui connaissaient très bien l'astronomie et qui ont vu dans le ciel l'annonce d'une épiphanie sous la forme d'une étoile extrêmement brillante. Les calculs des astronomes d'aujourd'hui laissent penser qu'il y aurait eu effectivement vers l'an 6 avant notre ère une conjonction de plusieurs planètes de notre système solaire qui pourrait être cette fameuse étoile. Alors ces mages sont vraiment des savants ils ne se contentent pas d'observer l'événement à venir. En vrai scientifique, ils veulent aussi voir ce que c'est. Intuitivement, ils pensent à l'avènement d'un roi. Mais où donc N'y a-t-il là pas déjà un exemple qu'il nous donne? Sommes-nous assez curieux Par lassitude, ne renonçons-nous pas bien souvent à comprendre ce qui se passe autour de nous Spécialement, chez ceux qui sont en demande d'aide Alors ces mages se mettent donc en route dans la direction de l'étoile pour déterminer de quel roi il s'agit et elles les entraînent vers la Palestine. Leur chemin les amène à Jérusalem. Pensant que le meilleur centre d'information est celui du gouverneur de ces contrées, ils vont l'interroger. Ils ont vu une étoile en Orient, ils l'ont suivie, et ils voudraient savoir où ils peuvent trouver le nouveau roi qui vient de se manifester, sans doute chez les Juifs. C'est bien sûr la plus grande stupéfaction qui s'empare de tous ceux qui entendent le discours des mages. Hérode craint pour son trône. Les prêtres ont des boutons d'allégeance, et chacun s'étonne que dans un système aussi organisé que l'était le gouvernement à la Romaine, on n'ait eu aucun indice d'un événement aussi considérable que le, la naissance d'un remplaçant possible du roi Hérode. Peut-être est-ce même ce, le fameux roi et Messie qui attend tout, tout Israël, mais on n'en sait rien. Et Hérode interroge tous ceux qui savent, pour avoir une réponse à donner hommage. Il lui faut au moins essayer de sauver la face vis-à-vis d'eux. Mais il a aussi un énorme souci, protéger sa propre royauté. La réponse vient des religieux. Ils ont relu toutes les prophéties et ont trouvé dans le livre de Michée, au chapitre 5, ce verset qui désigne de façon très précise une ville de Judée comme le lieu de l'épiphanie d'un nouveau Messie. C'est Bethléem, une ville assez proche de Jérusalem, Aujourd'hui séparée d'elle par un mur très élevé, une ville dans laquelle l'Épiphanie et le Noël orthodoxe sont encore célébrés. Hérode préfère ne pas éveiller les soupçons de ce concurrent. Il charge donc les mages de partir et de l'informer à leur retour du lieu exact où ils auront retrouvé le nouveau roi. Nous savons par la suite de l'évangile de Matthieu qu'il sera sans pitié pour celui-ci puisqu'il cherchera à l'éliminer sans merci Ne le condamnons pas trop vite en tout cas pas lui tout seul car Hérode dans sa lutte secrète contre le Christ n'est qu'un parmi tous ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel et son loin. Cain tu as Abel l'élu de Dieu de même Esaü voulut éloigner Jacob et les frères de Joseph se débarrassèrent de lui. Saül voulut frapper David et les habitants du pays de Nazareth ne voudraient surtout pas que Jésus puisse être un jour leur roi. Ainsi, c'est bien selon les Écritures que le petit enfant de Bethléem a été rejeté et par les Juifs eux-mêmes. Vous savez que l'Évangile de Matthieu a été écrit par un Israélite de pure souche pour des Juifs de stricte observance qui avaient cependant reconnu en Jésus-Christ, le Christ, leur Messie, loin de l'éternel. Loin est l'apostrophe OINT. Mais proche de l'éternel, bien sûr. Il est surprenant de lire dans tout le chapitre 2 de cet évangile, celui qui raconte la naissance de Jésus, que ce sont des païens, les rois-mages, qui reconnaissent cette naissance comme une épiphanie. C'est peut-être parce qu'ils sont des savants versés dans la connaissance des prophéties concernant le peuple juif. Mais si c'est le cas, ils étaient déjà au courant des annonces du prophète Isaïe au peuple d'Israël en exil qui désobéissait aux lois de l'Éternel et à ceux qui ne sont pas d'Israël. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour leur servir, pour aimer le nom de l'Éternel, tous ceux qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. » Les mages sont donc les premiers de ces étrangers au peuple juif à s'emparer de la prophétie et à l'accomplir. Ils l'accomplissent bien franchement en adorant le roi du monde et en lui donnant ce qu'ils ont emporté de plus précieux pour offrir à un nouveau prince, l'or, l'encens et la mire et puis, ils s'en retournent chez eux, dans un lointain mystérieux, certainement pour annoncer cette rencontre étonnante qu'ils ont faite, mais seulement à ceux qui sont capables de la recevoir sans faillir aux lois divines. Ils évitent pour cette raison de repasser par Jérusalem, tant ils ont senti quel danger ils feraient courir à l'enfant roi s'il révélait au roi Hérode sa demeure. L'apôtre Paul sera ensuite le plus vigoureux artisan de la réalisation de ce qu'il appelle un mystère. Ce mystère, nous l'avons entendu, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Grâce à Paul, les non-juifs ont été admis par les apôtres de Jérusalem comme des frères dans la nouvelle Église. Mais cela n'était pas une une position confortable pour les juifs devenus chrétiens qui voulaient conserver leur place dans la synagogue. Tout rapprochement avec des non-juifs était délétère, plein de périls pour qui voulait se justifier comme un vrai juif vis-à-vis -vis des juifs orthodoxes. Et de nombreux siècles plus tard, les réformateurs se sont trouvés dans la même situation. Dans les deux cas, la rupture avec la synagogue ou avec l'Église catholique a été inévitable. Et alors, encore plus tard, aujourd'hui, quel message nous apporte la fête de l'Épiphanie J'en ai autrefois trouvé le résumé sous une forme très ramassée sur un porte-charte à l'un de nos cours du soir d'alphabétisation à Saint-Jean-Baptiste. La salle avait sans doute abrité un cours de catéchisme dans la journée, et la main du moniteur ou de la monitrice avait tracé ces mots sur le papier. 5 décembre, Noël, 25 décembre, pardon, Noël, les bergers, juifs. 6 janvier, Épiphanie, les mages, païens. N'est-ce pas lumineux et vrai Oui, c'est très éclairant. Mais alors, qu'en faire Il me semble qu'il nous faut prendre exemple sur les rois mages. Appelons-les ainsi pour les honorer. Ils ont cru. Ils sont venus. Ils ont eu une très grande joie, ils ont ouvert leur trésor, ils sont repartis, riches de tout ce qu'ils avaient vécu, pour faire partager ce mystère avec ceux vers qui ils sont retournés. À nous d'en faire autant. Comment? Eh bien, la petite histoire, vraie, semble t il, que j'ai reçue d'Amérique, pourrait nous aider à cela. Ça s'appelle en anglais « the two babes Manager. Il y avait, il y a 25 ans, deux professeurs américains qui avaient été invités par les autorités russes à enseigner en plusieurs points du pays, dont un grand orphelinat qui abritait une centaine d'enfants, des petits qui avaient été rejetés, maltraités et finalement recueillis par l'assistance publique. Comme la fin de l'année approchait, les deux enseignants on pensait que c'était le moment de raconter aux orphelins l'histoire de Noël. Et cela, c'était la première fois pour ces petits-enfants. Tout au long du récit, les petits, et le corps médical, et le corps enseignant, ont écouté avec émerveillement l'histoire de Marie et Joseph, arrivant à Bethléem, qui ne trouvaient pas de place dans l'hostellerie, et devaient se contenter d'une étable pour passer la nuit, celle où l'enfant Jésus, naissant cette nuit-là, eut pour berceau la crèche, bien tapissée de paille et de foin. Oui, ils étaient tous fascinés, ces petits et ces grands. Certains n'étaient même plus assis que sur le rebord de leur chaise, tant ils voulaient se rapprocher de celui qui parlait, pour mieux saisir chacune de ses paroles. Leur histoire terminée, les deux compteurs proposèrent que les enfants fassent eux-mêmes leur crèche. Oh, On n'avait pas beaucoup de moyens dans cette orphelinat, juste un peu de papier cartonné. On arriva quand même à le découper, de façon à en donner trois petits morceaux à chaque enfant, auxquels on ajouta un peu de papier de soie pris dans des napperons jaunes apportés des États-Unis. On n'avait pas de papier de couleur disponible dans cette ville. Les enfants arrivèrent très bien, à découper le papier jaune en petites lanières pour figurer la paille de la crèche. Et l'on put même leur donner des bouts de tissu pris dans une vieille robe très usée, abandonnée par une dame américaine qui repartait. Il fallait un petit Jésus, et il y eut assez de feutres, toujours venus d'Amérique, pour en fabriquer un nombre suffisant. Ils étaient tous très occupés, ces enfants qui se démenaient pour rassembler les éléments de leur crèche. Les professeurs allaient de l'une à l'autre pour voir s'ils pouvaient aider. L'un d'eux arriva à la table du petit Micha, un petit garçon de 6 ans environ. Il avait déjà fini son projet. « Très bien, très bien. »« Oui, mais que voit-il, cet enseignant ?»« Il y avait deux petits bébés dans cette crèche. » L'interprète relaya la question du professeur. « Micha. pourquoi ces deux enfants dans la crèche ?» Pour répondre, l'enfant croisa ses bras devant lui et regarda la crèche qu'il avait achevée, tout en racontant avec le maximum de sérieux l'histoire de Noël. Et pour un petit garçon qui ne l'avait entendu qu'une seule fois dans sa vie, il l'a raconté rudement bien, cette histoire. Bien jusqu'à ce qu'il arrive au moment où Marie dépose Jésus, son petit enfant, dans la crèche. Parce que là, Micha commença à apporter sa version personnelle de ce qui devait s'être passé. Il avait tout simplement recomposé la fin de l'histoire. Et nous allons l'écouter la raconter. Et quand Marie a mis son petit bébé dans la crèche, Jésus a levé la tête... Il m'a demandé si j'avais une maison où j'habitais. Je lui ai dit que je n'avais pas de maman, que je n'avais pas de papa, et donc pas de maison où je pouvais habiter. Alors Jésus m'a dit que je pouvais venir habiter avec lui. Et je lui ai dit que c'est impossible, parce que je ne pouvais pas faire comme les autres qui lui disposaient leurs cadeaux. Je n'en avais pas à lui en offrir. Mais je voulais tellement rester avec Jésus que j'ai beaucoup à réfléchir à ce que j'avais sur moi et qui pourrait faire un cadeau pour lui. Peut-être que si je lui tenais chaud, cela ferait un beau cadeau. Alors j'ai demandé à Jésus, si je te tiens chaud, est-ce que c'est un assez beau cadeau pour toi Et Jésus m'a répondu, « Si tu me tiens chaud, ce sera le, ce sera le plus merveilleux cadeau que j'ai jamais, jamais reçu. » Alors j'ai sauté dans la crèche et après Jésus m'a regardé, m'a fait un grand sourire et m'a dit que je pourrais rester avec lui toujours, toujours. Bien sûr, le petit Micha n'avait pas pu tenir longtemps ses bras devant lui. Déjà en finissant son histoire, ses yeux étaient remplis de larmes qui coulait sur ses joues. Alors il s'est caché dans le visage et sa tête est tombée doucement sur la table, tandis que ses petites épaules se secouaient de gros sanglots. Pleurs de tristesse sur lui-même, mais aussi pleurs de joie, pleurs de très grande lumière. Grâce au récit de Noël, le petit orphelin, délaissé, avait trouvé un ami, un vrai, un ami qui ne voudrait jamais l'abandonner, qui ne lui ferait jamais de mal un ami auquel il pourrait rester pour toujours. Eh bien, pour chacun de nous, l'Épiphanie, ce mystère de Noël, est un appel à rejoindre Jésus en lui faisant don de ce qui est notre plus grand trésor, notre cœur. Le don du cœur, c'est ce que fait en ce moment le père Michel Brillant à Haïti. Bien qu'ayant reçu dans le, deux balles dans l'estomac, il y a deux ans lors d'un vol à la tire, bien qu'ayant été récemment détenu trois semaines par un groupe criminel, cela fait 30 ans qu'il poursuit son ministère en Haïti, malgré le chaos sécuritaire qui règne sur une île qu'il a aimée dès son premier séjour de coopérant. Aussi est-il salué partout avec reconnaissance dans sa région, même par ceux qui ne sont pas de sa paroisse. Et à ses paroissiens, il a prêché, ce dernier Noël, il a prêché l'espérance. Car l'espérance, fera-t-il dit, ce n'est pas attendre des changements brusques, mais croire en l'existence de lumière porteuse d'avenir. Noël avait-il ajouté, c'est l'annonce que, quelles que soient les difficultés, l'espérance peut exister si nous savons transformer notre cœur en nous rapprochant de Jésus, comme voulait le faire le petit Micha, si nous savons ouvrir notre cœur à l'espérance ouverte par la venue du nouveau-né de Noël, nous serons alors dignes de ces premières femmes du Christ qui ont été les mages. Alors nous brillerons de la lumière de l'étoile et nous pourrons être les serviteurs lumineux du Messie, notre Maître. Amen.